Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aux capsules à travers les lunettes de Marie Claude. Aujourd'hui, on fait une petite sortie à l'extérieur et on va au marché public de Mascouche. Ah, oh, ben oui. Il faut se préparer. On a notre masque, on a notre sac à pour mettre nos achats et on a notre petite liste d'épicerie. Allez, suivez-moi. On met les masques ici. Bon, parfait. On a nos masques, on peut y aller. C'est la file d'attente, ça? Ben hein, oui. Alors, on fait la file. Coucou. On, tout en respectant le 2 mètres de distance euh, physique. Allez. Bonjour! Ouais, t'as oui. peu, là. <rire> Ça prend les 2 mètres. Ben oui, pis là, je veux pas t'en mettre sur ta robe. Voilà. Merci, coucou. Pouche-pouche. Ouais. Ah, OK. Bonne journée! Bonne journée. Les bons légumes. Qu'est-ce qu'on a besoin? De tomates. Ah oui, de chourabe, oui. Oh, les gros nuages! On va aller euh, du pain à la choupe à pain. J'ai apporté un petit sac que j'ai fait moi-même, une retaille de rideau. Alors, j'ai fait, j'ai mis un petit ruban et ça fait un petit sac pour mettre les légumes. Là, ce sera du pain. Ou le pain. Oui, Bonjour! Bonjour. <rire> Donc, nous, on... ce sera du pain pour un sandwich. On va prendre le, la croûte le, le, le moins, la moins dure. Parfait. Donc, ça va pas être du pain du, du marin? Oui. de l'or? <rire> Merci! Voilà! Merci, Merci, bonne journée! Au menu ce midi, un bon sandwich aux tomate, avec du bon pain. pain frais, des tomates fraîches. Fromage de Suisse Normande. Là, on arrive au fromage chez Montréal. Que tu veux comme ça? on fromage. a juste 6$. va vais peut-être contrôler. Est-ce qu'on avait besoin d'autre chose? Ben là, non, fait le droit. OK. Alors voilà, c'était ma petite visite hebdomadaire au marché. C'est un moment que j'aime particulièrement dans ma semaine, parce que je viens acheter des produits locaux frais. Je peux discuter avec, euh, avec les commerçants, avec les marchands. C'est vraiment un bon moment que je passe. Donc, c'est ouvert à chaque dimanche entre 10h et 14h30. J'espère vous voir la semaine prochaine. Ça se passe dans le stationnement de l'Hôtel de Ville et à Terrebonne, c'est au, au Parc Saint-Sacrement. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et souvenez-vous toujours que c'est le regard que l'on porte qui nous porte. Mmh. Oh! Euh, oh! Oh! Tu bois l'été